Bonjour, euh, Serine Gay. Oui, bonjour. Voilà, Serine Gay, vous êtes le président de l'Association des handicapés euh, diplômés du Sénégal. C'est ainsi, euh, vous êtes un mouvement d'humeur. Pourquoi vous êtes un mouvement d'humeur? Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Euh, oui, je suis le président de l'Association des handicapés diplômés du Sénégal. Euh, depuis des années, la situation des personnes vivant avec handicap euh, en termes d'emploi, d'accessibilité, oui. est autres reste pratiquement au même point. Euh, alors que la loi d'orientation sociale votée depuis 2010 par l'Assemblée nationale est là pour résoudre cette équation. Oui. Depuis 2020, le président M. Macky Sall avait donné des instructions au ministre de la fonction publique pour qu'elle examine de façon systématique les dossiers des personnes vivant avec handicap en termes d'emploi. Oui. Pour le recrutement euh, dans la fonction publique et dans les secteurs publics et parapubliques. Oui. Depuis cette date, nous patientons. Avec euh, le nouveau euh, ministre de la fonction publique, M. Galoba, un mois après sa nomination, on l'a adressé une demande d'audience pour une bonne collaboration et peut-être une meilleure coordination de tout cela. Mais malheureusement, nous constatons un manque de volonté politique. Mmh. Parce que nous sommes persuadés que la résolution euh, de ce problème de l'emploi des handicapés n'est pas moins prioritaire que les autres secteurs sur lesquels l'État du Sénégal injecte des fonds et des moyens colossaux. Oui. Nous ne mettons pas la pression sur personne. Mais nous savons si on prend au sérieux cette situation, sa résolution pourrait ne pas prendre autant de temps. D'accord. Nous, et... nous, nous sommes des citoyens sénégalais oui. et, et, on a fait et... le nécessaire pour mériter un emploi une vie décente et digne au même titre que tout le monde mm -hmm. s'il y a des priorités dans ce pays nous en faisons partie non parce que nous sommes les seuls à avoir étudié et obtenu des diplômes non parce que nous sommes des personnes en situation de handicap mais tout simplement parce que nous sommes des citoyens sénégalais et nous méritons une vie décente et digne au même titre que tout le monde et on voit que vous avez même du mal à, à tenir une manifestation depuis quelque temps. Euh, vous êtes souvent attaqué par les forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, Serine Oui, la semaine passée, euh, on mmh. devait euh, tenir une manifestation, mais malheureusement, euh, la manifestation a été interdite par le préfet de Dakar. Oui, par le préfet de Dakar. et après. Oui, par oui. le préfet de Dakar. Pourquoi mmh. Pour trouble à l'ordre public. Oui et c'est ce, très bien que pour des personnes en situation de handicap, oui. on ne peut pas créer des troubles à l'ordre public. Mm -hmm. Et la, la deuxième chose, il, il devait nous notifier ça par écrit. Oui. Il ne l'a pas fait. Et arrivé sur les on lieux. A, oui. oui, on a trouvé des forces de l'ordre là-bas. Or que ce n'est pas, pas normal. Ce n'est pas normal. Mm. Parce qu'il devait nous notifier ça 24 heures avant. D'accord. Et que pensez-vous du, du programme euh, Khayundaoui lancé par le chef de l'État, Macky Sall Oui, le président Macky Sall n'a rien fait pour nous, les personnes en situation de handicap en oui, général. Oui, dans le cadre de vie générale, il n'a rien fait pour nous. Mais Khaidawi, est-ce que vous avez vous avez essayé de déposer vos, vos, vos demandes d'emploi au niveau, euh, par exemple, euh, du ou euh, dans le cadre euh, du programme Khayundawi, plus de 1000 jeunes euh, voilà, vont être recrutés. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet du chef de l'État? Vous n'êtes pas associé, euh, voilà, dans ce projet. Le système euro, oui. On a un quota de 15% oui. dans la fonction publique. Et depuis depuis, depuis 2016, certains d'entre nous ont le dossier dans la fonction publique, avec un ratio de 15% réservé aux personnes vivant avec handicap. Oui. Or, nous savons que le nombre de handicapés ayant des diplômes et un profil professionnel ne couvre même pas les 15%. Pourquoi Pourquoi on a un quota Pourquoi déposer des de de, de, de, de chercher travail de, de, de, de l'autre côté Or, on a un quota de 15%. Et ce fait très bien que le nombre de handicapés ayant des diplômes et un profil professionnel ne couvre même pas les 15%. Si après avoir formé oui. des handicapés et leur recrutement pose problème, alors quelles justifications peuvent-elles donner La deuxième question que nous posons aux autorités, oui. s'ils préfèrent voir leurs compatriotes handicapés à leur côté pour construire ce pays, oui. ou si elles préfèrent les voir orner les bordures des voies pour faire la masse afin d'avoir de quoi vivre. Alors, certains parmi ces handicapés ont étudié à leur côté, oui. ont fait leur parcours dans les mêmes conditions qu'elles. Mais malheureusement, nous avons un président qui n'est pas du tout généreux envers les personnes en situation de handicap. C'est ça la vérité. Envers nous, j'ai dit. D'accord. Donc, pas vous n'a pas vous, travaillé. Mais donc, il pour vous, ce, ce, ce programme, Rayundawi, n'a pas d'importance, en fait. Non, je ne dis pas que n'a pas d'importance. Mais en oui. tout cas, mmh. nous, on a un quota de 15%. Oui, Et, mais est-ce que vous avez essayé de déposer des demandes d'emploi, en fait, ce Réunion aussi oui, on a déposé, on a tout fait, madame. On oui. a déposé, on a tout fait. Oui. On a, on a déposé, on a tout fait. Mais nous constatons tout simplement un manque de volonté politique. Et, et que pensez-vous aussi du, du DER euh, euh, qui est là pour l'entrepreneuriat des jeunes Est-ce qu'on euh, vous finance, oui ou non Je ne dis pas non. Oui. Mais en tout cas, oui. nous les personnes... Euh, en situation de handicap, euh, regrouper l'association des handicapés diplômés, nous n'avons pas encore bénéficié de, euh, bénéficié de ces fonds-là. Oui, ni, ni des fonds du DER, ni des fonds d'ANPEJ, rien oui. du tout. Rien du tout. Alors que vous avez déposé vos projets au, au niveau Depuis, de ces structures. Oui. Oui. oui. De, de, de, de, de, ça, fait presque, ça fait presque plus de, de deux ans maintenant. Il n'y a aucun membre de votre euh, association qui a bénéficié de ces fonds. Aucun membre. Non. Non, il n'y en a Il n'y en a pas. D'accord, mais c'est ainsi, euh, Seringuey, on, on, on dit que on vous a reçu au palais, en tout cas l'association a été reçue au, au palais, et le président vous a euh, donné une somme. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements, des éclaircissements par rapport à ce, à ce à cette audience avec le chef de l'État Oui, il y a des gens qui disent que je suis reçu par le président de la République, M. Macky Sall. Oui euh, mais ça, c'est pas vrai. Je n'ai jamais reçu au palais. Au palais, oui? Oui, je n'ai jamais reçu au palais pour la cause des personnes en situation de handicap. Ah oui? Oui. C'est pas mets. une bonne information. Mmh. Mmh. Oui. C'est une fausse information. C'est juste, juste pour nous diviser. Pour diviser quoi? L'association? L'association, tout simplement. Parce que ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas la bonne information. Ce n'est pas la bonne information. Le président ne vous a pas reçu. Non, pas encore. On ne vous non, a pas, pas donné une somme pour l'association. Pas encore. Pas encore. Je n'ai jamais reçu de l'argent de, de, de, de, de, de M. Matissal. Mais vous souhaitez quand même avoir une audience avec le chef de l'État, oui ou non Oui, bien sûr que oui. On avait déposé une demande d'audience depuis, de, de, depuis 2019. Hein? Oui. Même le président nous a, nous, nous a envoyé une lettre à, en nous demandant d'aller voir le ministre de la fonction publique. Oui. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des, des mécontents. Nous ne sommes pas des cas isolés. Oui. Nous ne sommes pas des, des politiciens. Nous sommes des, nous sommes des citoyens sénégalais. Mm -hmm. Et, Et nous méritons mm -hmm. vraiment l'aide du président de la République, M. Matissal. D'accord. Et que pensez-vous Quel est votre plan d'action Qu'est-ce que vous comptez faire Voilà, On exactement, l'association des handicapés diplômés. Oui. Inshallah. Après la quarité, on va continuer de redescendre dans la, dans la rue pour se faire entendre de nouveau. Oui. Oui. Vous allez organiser une marche, un sitting, vous, une, euh, une, une, une de une la marche. faim. Qu'est-ce que vous allez faire exactement Une marche, inchallah Où ça Devant le palais ou bien Non. Euh, départ, ministère de, de, de la santé, euh, cour suprême, inchallah Cour suprême. Et, oui, et pourquoi vous avez choisi cet itinéraire Bon, Parce que pour moi, là-bas est plus accessible mm -hmm. et on doit déposer une plainte aussi oui. de, contre l'État du Sénégal au niveau de la Cour suprême. Contre l'État du Sénégal Pourquoi Oui, parce que, parce pour... que l'État du Sénégal a signé des conventions internationales. Il a mm -hmm. l'obligation de les respecter et il ne les respecte pas. Donc on a le droit de porter plainte euh, l'État du Sénégal euh, au niveau de la Cour suprême. D'accord. Et que pensez-vous du, du ministère de l'action sociale? Est-ce que vous pensez que ce euh, ministère est utile? Euh, Est-ce que vous le sentez en fait en tant qu'association de, de jeunes de, de handicapés diplômés? Oui, c'est -ce, -ce notre est -ce ministère. Euh, oui. Mais nous ne sentons pas. Euh, bon, cette, cette, cette, cette, nous ne sentons pas euh, son utilité. De la santé. Oui, oui. Vraiment. Oui. Pourquoi pas, Oui, parce qu'on nous parlait de cartes d'égalité des chances. tout Les cartes n'ont aucune utilité mm -hmm. pour nous, les personnes en situation de handicap. Oui. Les bourses aussi. Oui. C'est la politique sociale de l'État. C'est pas pour nous, les personnes en situation de handicap. Les bourses de sécurité sociale. Oui, même oui. les. Oui, C'est pas pour nous. C'est pour, les, pour c est, c est la politique sociale de l'État du Sénégal. On peut bénéficier de, de, de, de, de, de, de ça, mais ce n'est pas pour nous la carte d'égalité n'a aucun sens n'a aucune utilité pour nous aussi. Ah, vraiment. Mm -hmm. Même tu peux pas même acheter un médicament de, de, de, euh, même du paracétamol peux pas acheter du avec, avec, la, avec la carte d'égalité. Oui, pense. avec la carte. Donc ça sert à quoi maintenant Voilà, votre avis sur la politique de l'emploi du chef de l'État Macky Sall ah, nous demandons nous demandons tout simplement à monsieur Macky Sall euh, le recrutement des handicapés diplômés dans la fonction publique ou dans d'autres structures de l'État correspondante à leur profil professionnel. C'est mmh. ça que nous demandons. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. guey Rium FM, vous remercie pour la disponibilité. C'est moi qui dois vous remercier, madame. Et je rappelle que vous êtes le président de l'Association des handicapés diplômés du Sénégal. Diplômé du Sénégal.